Bon, et ben on commence avec une petit ardeur. Ah, oui. euh, c'est merci, merci, à, à vous d'être venus. Je euh, suis mon je vais euh, introduire la, la, la conférence euh, de presse qu'on voulait donner euh, ce matin euh, avec, euh, avec des camarades qui sont venus de, de trois secteurs différents. Alors, j'excuse euh, nos camarades de Sud Éducation qui, d'horaire franchement, voilà, qui, en plus, a des avantages je, je, je... Moins de, moi, je faisais tribune, mais voilà, c'est un, bon, voilà, c'est mal, <rire> tout à fait, on avait, on avait là, on pensait, euh, donc, donc des, des camarades de, de, de la RATP, de l'Aérien, de la de, de la SNCF, pour faire un peu des, des, des focus sur des secteurs, Avons le voit sur les transports, mais évidemment, notre propos ne concerne pas du tout que les transports. Euh, Aujourd'hui, on est à la veille d'une énorme journée de mobilisation sociale. On peut même se dire qu'a priori, de ce qu'on en sait, de ce qu'on a vu et de ce qu'on connaît, demain devrait être la journée de mobilisation sociale la plus forte de l'histoire de France. Tout simplement. En nombre de manifestants et de manifestants qui sont dans la rue, en valeur absolue, à notre connaissance, on verra ce qu'il y a demain, mais euh, on n'a jamais connu ça. Évidemment, proportionnellement à la population, il faudrait voir ce que c'était, mais euh, on verra ce qu'on annoncera aussi demain soir. Mais, euh, mais voilà. Il y a un chiffre de syndicale, je crois que c'est en, fait, en 8, pas, là, là, Ouais Oui, ouais. on verra demain soir. Vous prévoyez l'état de Oui, On verra demain soir. Si on prend les chiffres, euh, bon, c'est pas grave, on va faire un débat sur les chiffres, en tout cas on est sur une journée qui pour nous sera vraiment <coughs> exceptionnelle en termes de mobilisation. Si on en arrive là, c'est évidemment parce qu'en face de nous, il y a un gouvernement euh, qui est euh, totalement obtus, totalement fermé à la compréhension sociale. Voilà. Il ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays, il ne comprend pas qu'il est ultra majoritaire, euh, minoritaire et que nous sommes ultra majoritaires sur cette mobilisation et euh, c'est d'autant plus incroyable qu'il euh, euh, est prêt à tout pour imposer une réforme qui ne se justifie pas, qui est toujours aussi injuste et brutale, alors que dans le même temps, quand il s'agit d'essayer de mettre en place euh, rien qu'un panier, un, euh, un petit panier pour, euh, sur les questions sociales, il est incapable de, de faire quelques mouvements que ce soit. Voilà. Donc on voit que toute son énergie, ne passe pas sur des mesures antisociales, mais que les urgences sociales d'un côté, ou les urgences écologistes de l'autre, ou les urgences d'égalité dessus dans, dans notre conférence, il n'est incapable d'y répondre aujourd'hui. Cette journée de demain, elle n'est pas isolée, on va revenir également dessus, euh, notamment Muriel évidemment, qui va faire euh, le lien avec euh, ce qui se passera le mercredi, mais il y a aussi le jeudi, vous le savez, une mobilisation spécifique de la jeunesse. sur écologiste on fait le lien donc, directement avec cette réforme en disant qu'elle est anti-écologiste. Que, évidemment, allonger le temps de travail, c'est renforcer la retraite par répartition, c'est renforcer du coup les fonds de pension qui sont aujourd'hui les plus gros financeurs mondiaux euh, des, euh, des, des, des gaz à effet de serre. Voilà, ça a été dit et c'est redit, c'est redit par des associations écologistes, c'est redit par l'alliance écologique et sociale à laquelle nous participons, notamment avec UNBIS, les Terre, etc., qui se mobiliseront aussi dans les jours qui viennent contre la réforme des retraites d'un côté et contre la, la crise écologique euh, pour apporter des solutions. Nous on fait ce lien-là aujourd'hui dans Solidaire et c'est très très important. Voilà. Évidemment au niveau de notre union, et c'est le dernier point que j'aborde avant de laisser la parole, on a fait le choix le 13 février d'appeler le maximum de travailleurs à construire la grève reconductible à partir du 7 et du 8 mars. Il n'y a pas de bouton magique, pour nous c'est bien des assemblées générales qui doivent décider de ce genre de choses. On est totalement clair avec l'intersyndicat national il n'y a aucune rupture avec l'intersyndicale national c'est quelque chose qui est discuté. D'ailleurs, l'ensemble des syndicats ont aujourd'hui des structures qui, dans les secteurs, appel à la grève reconductible. Hein, si on regarde euh, rien que la RATP, euh, ou euh, le RAIL, ou l'éducation, puisque si vous avez vu aussi, euh, dans l'éducation, il y a nombre d'appels départementaux qui sont à la grève reconductible, et même une intersyndicale nationale très très large qui appelle à discuter en Assemblée générale des possibilités de grève reconductible. Voilà. Ce n'est pas ce que a déterminé l'intersyndicale national aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème pour nous. La démocratie, elle se construit dans les secteurs, elle se construit en Assemblée générale. Et pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à porter, ce qu'on fera en intersyndicale national, la possibilité d'avoir un rythme fort dans les jours qui viennent, qui soit à la hauteur du rapport de force nécessaire pour gagner. Et nous le pensons réellement, que nous allons gagner sur cette bataille, mais ça sera sur les suites du 7. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une réponse, une réponse forte. Pour éviter tous les désagréments qui pourraient être liés à l'église conductible évidemment, la balle est dans le camp du gouvernement. Je donne la parole maintenant à Muriel Guiber pour la suite. Oui, comme l'a dit Simon en fait, c'est pas seulement la journée du 7 qui se joue là. On sait très bien que depuis longtemps, ...solidaire et, et investi dans le 8 mars, la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Pour nous, le fait que cette journée-là arrive bah, après ce 7 où la France sera à l'arrêt, c'est une chance aussi. C'est une chance et c'est aussi un symbole assez fort puisque pour nous, les mobilisations féministes, elles se sont renforcées ces dernières années et elles ont montré aussi euh, dans l'histoire qu'elles étaient euh, aussi un point important de dynamisme et, de, et qui emporte aussi la, la mobilisation sociale dans, dans son entièreté. Ça veut dire que euh, pour nous, en fait, euh, euh, le 8 mars, c'est aussi la grève féministe, pour solidaire, pour euh, aussi d'autres syndicats, euh, c'est la grève féministe. On a, une, une, euh, on a en fait une démarche unitaire avec les associations féministes, le 8 mars, comme chaque année, sur cette grève féministe. Et cette année, on voit bien qu'il y a aussi une dynamique hors du commun sur ce 8 mars, puisqu'on a à peu près 166 points de mobilisation qui ont été enregistrés, alors que les autres années, on arrivait à 60 à 70 manifestations d'enregistrés. On voit bien que là aussi, la question des retraites des femmes, c'est un point central de cette réforme. C'est un point sur lequel le gouvernement a voulu s'appuyer pour nous vendre cette réforme en disant qu'il euh, n'allait pas lier aux inégalités alors qu'on sait que reculer l'âge de départ, au contraire, ça aggrave encore et ça accentue les inégalités qui existent au niveau euh, au moment, de, de, bah, au niveau de la carrière puisqu'il euh, y a les inégalités salariales et que ça se retrouve évidemment à 40% de différence entre les femmes et les hommes au niveau de la pension à la retraite. Euh, on a vu aussi que ce gouvernement il utilise, il instrumentalise cette question euh, des femmes, hein, puisque euh, avec des mesurettes, euh, notamment sur le minimum de pension, il a vendu ça en disant bah oui, les femmes, euh, comme elles touchent moins, ça va, ça, ça va être quelque chose qui va rattraper les choses. On a vu que aussi pour euh, le calcul. Euh, euh, des carrières longues, on veut intégrer le congé parental, et là on entend aussi euh, des, des amendements euh, des Républicains euh, sur une euh, surcote possible pour, euh, pour les mères de famille. Pour nous, ce ne sont que en fait, des sparadras sur une jambe de bois, euh, on ne peut pas en fait targuer du fait d'améliorer la situation des femmes lorsqu'on prend une réforme qui aggrave euh, intrinsèquement euh, la situation des femmes et lorsque l'on ne prend pas non plus les mesures à, à, à, la, à la hauteur de ce que ça devrait être sur les inégalités salariales. On euh, va faire trop trop long euh, sur cette question. Euh, la journée du 8 mars est évidemment encore euh, plus large que ça. C'est la solidarité internationale euh, avec euh, les Kurdes, avec euh, les Ukrainiennes et euh, voilà, avec euh, toutes les femmes qui se battent de par le monde. C'est la question des violences, c'est la question de l'avortement. On voit que c'est des questions qui sont fondamentales et qui touchent aussi particulièrement la jeunesse. Et on attend aussi de cette mobilisation du 8 mars après le 7 mars qu'elle emporte aussi la jeunesse dans cette mobilisation de manière très marquée. Et ce sera un pont intéressant aussi avec le 9 où des organisations de jeunesse aussi appellent à des mobilisations. Donc... On voulait aussi souligner le fait que euh, euh, par rapport aux déclarations récentes de ce gouvernement euh, on, qui a l'intention en fait d'inverser euh, sa responsabilité euh, par rapport euh, au monde du travail euh, pour nous ce sont les syndicats c'est une unité syndicale qui a montré en fait euh, sa maturité euh, ce qui a montré aussi son sérieux euh, dans, dans ce qu'il a construit comme mobilisation euh, qui a montré aussi que euh, on, on a démonté le, de, par A plus B cette, cette réforme euh, sur le fond des argumentaires et on trouve que c'est euh, ce gouvernement qui est par contre irresponsable, c'est lui qui aggrave la situation euh, des travailleuses et des travailleurs euh, avec ces réformes de l'assurance chômage, euh, de la réforme des retraites et les réformes encore à venir sur le RSA par exemple. Et euh, ce n'est certainement pas euh, des journées de grève qui seront en fait euh, les réelles euh, causes de, de la situation des travailleurs et des travailleuses. Ce qu'on constate aussi, et l'effet qu'on a aussi, je pense que ce n'est pas que notre syndicat, c'est que cette mobilisation hors normes et la responsabilité qu'on a aussi de porter la voix de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, c'est de plus en plus compris. On a des adhésions qui sont en hausse. On a des gens qui ne sont pas touchés par des syndicats qui veulent se syndiquer. Et pour nous, ce sera aussi déjà une grande victoire de cette reconnaissance, même si évidemment, notre objectif là, c'est de gagner et c'est de montrer que le, le front unitaire syndical, il a, il a la possibilité et la force de gagner. Alors, on va donner la parole évidemment à nos camarades sur le secteur. Un élément qu'on veut dire quand même, qu'on met en avant et qui est important pour Solidaire, c'est qu'il n'y aura pas de secteurs qui doivent partir seuls, qui doivent être. Euh, locomotives, je fais un peu la blague on un camarade du rail, hein, mais qui doivent partir seuls, en avant. C'est bien tous et tout ensemble qu'on construit la grève aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il y a un petit effet... Euh, là, là, on n'a que des secteurs de transport, peut-être parce que c'est là aussi que sont construits euh, des, euh, des appels intersyndicaux euh, très larges sur de la reconductible, mais la grève, la grève reconductible, on l'a construit aujourd'hui dans multitude de secteurs, on a des exemples à la culture. Je peux vous dire, par exemple, qu'à la BNF, ils sont en train de construire la grève reconductive, que dans certains musées, ils y travaillent également. On a des exemples dans l'éducation. On a des exemples dans multitudes d'endroits où il y a des constructions territoriales, parce qu'on a aussi des appels qui sont dans des départements, qui ne sont pas que des secteurs, où les intersyndicales départementales appellent à construire de la reconduction. Voilà. Euh, je donne la parole à la RATP, je vais laisser les camarades se présenter par oui, bonjour, Donc, je m'appelle Alexis Louvet, je suis co-secrétaire du syndicat solidaire groupe RATP. Je vais commencer en faisant quelques commentaires sur le plan de transport qui a été publié hier soir par la direction d'entreprise, vous l'avez peut-être peut vu. Donc c'est le plan de transport à 48 heures. Euh, c'est toujours un plan qui minimise le nombre de grévistes par rapport au plan à 24 heures, puisque euh, l'ensemble des déclarations de grève ne sont pas encore euh, remontées à, à ce moment-là. Donc, pour ce qui est des bus à la RATP, ce qui est certain, c'est que ce sera la plus grosse journée de mobilisation depuis 19, avec une stratégie de la direction qui va être de fermer davantage de lignes que ça avait été le cas sur les précédentes journées, afin de pouvoir afficher un, un nombre, une proportion de bus roulants, euh, disons, euh, qui ne soit pas euh, inférieure à ce qu'elle a été, si je me fais bien comprendre. Sur les 329 lignes du réseau, le choix avait été fait précédemment d'annoncer seulement 10 lignes fermées pour annoncer, euh, pour annoncer euh, avec un, un, forcément un nombre de bus non roulants un petit peu supérieur. Là, il va y avoir beaucoup plus de fermetures de lignes pour pouvoir annoncer sans doute 2 bus sur 3 euh, circulants. Euh, toujours est-il que sur le, le total, il y aura plus de grévistes que y compris le 19 janvier, qui avait été la, la, la plus forte journée. Euh, sur le RER, la grève sera largement majoritaire, avec, euh, malgré l'appel euh, aux réservistes, euh, une couverture de service qui sera inférieure à 50%. Et sur le métro, euh, bon, traditionnellement le secteur le plus mobilisé hein, dans notre entreprise, euh, comme depuis le début de ce mouvement, euh, l'impact sera très fort, avec des lignes ouvertes seulement aux heures de pointe, ou euh, des lignes qui circulent seulement sur une partie euh, du, du, du parcours euh, prévu. En tous les cas, sur l'ensemble euh, de, de la conduite, ce sera, euh, comme, comme sur le plan national d'ailleurs, la, la plus forte journée de, en termes de pourcentage de grévistes depuis le début euh, de, cette, euh, de cette mobilisation contre le, le report de l'âge légal de départ à la retraite. Je tiens à préciser que, toutes les organisations syndicales de la RATP appellent à la grève reconductible à partir de demain. Bon, cependant, évidemment, ce n'est pas magique. Donc Maintenant, euh, la parole est aux grévistes qui vont se rassembler demain euh, en assemblée générale dans les établissements. Euh, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, le rejet de la réforme est, est total euh, parmi euh, les collègues. Et les dernières annonces sur euh, les régimes spéciaux euh, renforce encore la colère et la détermination des agents de la RATP à lutter, euh, lutter jusqu'au jusqu retrait de, de ce projet de loi. Avant de passer à parler à rien, est-ce que tu veux faire un petit complément sur la Fédération urbain interurbain Parce que euh, évidemment de la RATP fait partie de notre Fédération euh, des Urbains-Intérieur-Urbains. On va juste donner un petit élément euh, général au niveau national, parce que là on va sortir la, la de la région parisienne. Alors, évidemment, euh, sur les pourcentages de grilles ça va être euh, très disparate. Hein, le, le secteur, notamment interurbain, c'est une multitude de petits, de petits établissements, entre 50 et, et, et 200 salariés, même si, euh, même si euh, la, la Fédération, elle, elle, elle intègre, elle compte des réseaux urbains avec de, de très nombreux salariés. Je peux parler des réseaux de Bordeaux, pour ce qui est de urbain, de, de Clermont-Ferrand et d'autres, où... Euh, les appels aussi intersyndicaux euh, ont été lancés et où demain l'impact sera très fort. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y aura euh, zéro bus circulant, zéro tramway euh, demain toute, euh, toute la journée. Ce qui est nouveau dans notre fédération, euh, où je, je le répète, il y a une multitude d'établissements parfois un petit peu isolés, c'est que les, les appels intersyndicaux euh, sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Parfois, euh, enfin, on, on a rarement connu. Vu que en tout cas je suis à la fédération, euh, je n'ai pas connu euh, autant d'appels intersyndicaux ou une telle, euh, comment euh, bah, une, telle, euh, une telle synergie euh, intersyndicale, c'est-à-dire que parfois, euh, là où il peut y avoir euh, des dissensions, euh, des petites guerres locales, tout ça a été mis entre parenthèses pour, euh, pour mobiliser au maximum. On va passer la parole à nos, nos camarades de Sud Aérien. Donc, on je me présente, Taïeb Fura, je suis membre du Bureau national de Sud Aérien et également porte-parole de Sud Aérien. Donc, pour commencer, déjà, nous, on remercier le président de la République, hein, puisque ce qu'il a fait pour nous, c'est guinéen. Il a su rassembler tous les syndicats de l'Aérien, ainsi que les salariés aussi. Hein. On a des salariés, c'est la première grève, hein. ils n'ont jamais, jamais été grévistes. Hein. Donc, on lui tire chapeau quand même, hein. il a fait quelque chose destin a fait quelques chose devient quand même par rapport à ce sujet. Bon, pour revenir au mouvement de demain pour le secteur pour le secteur aérien, la DGAC a annoncé 20% 20% de vols annulés sur sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et 30% de vols annulés sur l'aéroport d'Orly. Je pense qu'ils ont parlé un peu un peu trop vite hein, puisqu'ils ont pris uniquement les chiffres les chiffres des grévistes via la via via les, les, les grévistes au sein de, des aiguilles. Comme le rail, on est soumis aussi à la loisir. Donc la plupart des secteurs de l'aérien qui se sont déclarés hier, dimanche. Donc il y a plusieurs secteurs de l'aérien qui rejoignent ce mouvement, dont notamment les pompiers. Il faut savoir si les pompiers se mettent les grévistes, les pompiers de sur se sur, sur, sur quatre pistes d'atterrissage sur voie sur de d'ailleurs, on, est, on, est, on, est, on est ferme. Autre chose, on a aussi les, les ravitailleurs. Les habitants, c'est ceux qui alimentent les avions en kérosène. Donc aussi, ils vont leur poser leur faire du grève, c'est tout récent, hein, c'était hier. Hier ou samedi, c'est après l'annonce des de, de la DGAC. Donc on sait bien, en kérosène, un avion ça ne peut pas voler. Pour l'instant, on espère qu'un jour on aura des avions à, à hydrogène. Hein, mais pour l'instant, voilà, il n'y a que le kérosène qui fait, qui fait voler les avions. Donc ils nous ont rejoint. Aussi, on a euh, le secteur du carbone, du frein. Du fret aérien. Donc il faut savoir que, que l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, pourquoi nous, chez Sud-Aérien et l'intersyndicale aussi, euh, dans laquelle nous, nous participons à ce, à, ce, à ce mouvement, on a suivi euh, l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, puisque l'aéroport de puisqu Roissy-Charles-de-Gaulle, ça reste un des plus grands aéroports européens. C'est un e et c'est la plus grosse frontière française. Et tout le cargo, une grande partie des marchandises euh, qui arrivent. Elle transite sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Côte. Donc, l'objectif euh, principal, c'est de bloquer justement, de bloquer l'économie euh, française, mais aussi éviter, et, et aussi bloquer mettre les avions euh, au sol, qu'aucun avion décolle. Donc, pour cette journée-là, notre objectif, nous, on se concentrerait surtout sur une marche, une manifestation, une grosse manifestation qui aura lieu demain à partir de 10h sur l'aéroport de Rosciallo, je sait très bien si la manifestation, ça va engendrer un blocage pour les accès, pour pouvoir accéder aux aérogares. Donc ça va engendrer pour les avions qui restent, ça va engendrer automatiquement des retards. Surtout que, que, que nous sommes suivis aussi par les routiers, il y aura un blocage aussi des routes pour avoir l'accès, on sait que les routiers du Nord aussi, ont aussi de d'autres l'accès, qui mènent directement à à, à, à à Roissy Charles de Gaulle et, euh, et pour ça et euh, pour nous voilà on appelle on appelle à une grève pas volontairement illimitée tant que cette réforme n'est pas euh, n'a pas été retirée on va continuer ce combat. Il faut savoir euh, nous les salariés de l'aérien même 60 ans on n'y arrive pas, on a beaucoup de ruptures conventionnelles, 55 ans, 55 ans, ans, ans, ans, on travaille dans des conditions qui sont quand même assez catastrophiques, on travaille en décalé, sous, euh, pendant la canicule, sur les pistes canicules, qui fassent quoi, vous avez beaucoup de salariés qui portent des charges, accroupis dans des sous-avions, et la cadence pour nous elle est infernale. Alors nous rajouter euh, deux, années, euh, deux années de travail plus, c'est impossible. 300 ans, on n'y arrive pas. Comment voulez-vous qu'on arrive à 64 ans Et ce qui a la parole à mon camarade qui va, va conclure. Bonjour, Franck Drumin, celui à rien. Je te reviendrai sur euh, trois points. Euh, sur la convergence, déjà, premièrement, en premier, euh, c'est inédit quand même. On a quand même. On constate quand même une convergence des secteurs. Là pour le moment, on a fait une convergence avec euh, tous les secteurs du transport. On commence à constater dans l'aérien une convergence de tous les secteurs internes, c'est-à-dire les PNC, les pilotes, les techniciens, les logisticiens, la totale. C'est quand même inédit. C'est quelque chose d'inédit qu'il faut souligner. On sent une très forte mobilisation, une très forte détermination pour aller jusqu'au retrait de cette réforme. Le seul mot d'ordre qui ressort, c'est « retrait ». On ne veut pas entendre parler d'autre chose. Sur la responsabilité, la responsabilité elle incombera au gouvernement. Les gens utilisent dignement leur droit d'arrêt de travail constitutionnel et c'est la seule chose qui compte. La responsabilité ce ne sera pas les salariés qui sont dignes dans l'arrêt de travail, ça coûte, ça coûte cher, c'est un crève cœur Ils ne font pas ça par plaisir. La seule responsabilité elle sera renvoyée aux responsables, c'est-à-dire au gouvernement. Voilà. Nous, on a commencé à s'organiser à partir de demain. Et pareil, comme pour le secteur des transports, on appelle à la reconductible. La reconductible, tout le monde le sait, c'est pas magique, on n'appuie pas sur un bouton. On appelle tous les secteurs, toutes les entreprises, toutes les équipes, tous les salariés à s'organiser entre eux et à s'organiser pour une reconductible. C'est eux qui décideront en assemblée générale s'ils si souhaitent reconduire ou pas. Mais à part des appels à durer le plus longtemps possible, qu'ils se rapprochent le plus possible des caisses de grève qui seront mises en place. Donc on rappelle, le seul mot d'ordre pour nous c'est « retrait ». Voilà, Merci. Merci. On va donner maintenant la parole à la Fédération Sud rail. se présenter. Moi, c'est Julien Trocaz, euh, secrétaire fédéral Sud rail. Euh, Pour compléter les euh, prises de parole, pour faire un point dans le rail, ce qu'on peut vous faire à, à 11h euh, ce matin, c'est qu'on peut annoncer que la grève sera très majoritaire à la SNCF à partir de demain, enfin euh, à partir de ce soir, 19h. Euh, ouais. Les chiffres commencent à remonter même de la direction. On a dans des endroits... Euh, on a plus de 80-90% de grévistes à la SNCF demain. On aura demain, donc ça on l'a préparé, des centaines d'assemblées générales qui vont tenir sur tout le territoire euh, où euh, dès demain euh, les grévistes vont se réunir pour, euh, pour lancer euh, la reconductible dans le rail avec également euh, des, piquets, des, des piquets de grève et des actions qui vont se mettre euh, dès demain, voilà, à 4h du matin, on sait qu'on aura plein d'équipes militantes mais des grévistes qui seront sur les lieux de travail pour, pour durcir le ton. Euh, vous savez, euh, c'est les quatre fédérations cheminottes euh, représentatives qui appellent à la grève reconductible. Et on souhaite vous souligner aussi, comme dans le cas de, de, de l'intersyndicale nationale, euh, l'unité syndicale à la SNCF, elle est offensive depuis le début. Si on reprend tous les communiqués euh, qu'il y a eu uh, intersyndicaux, ils on, enfin, ils sont très clairs en fait. On ne lâchera pas euh, tant qu'il n'y aura pas le retrait de ce projet de loi. Euh, donc, dans le rail, euh, nous sommes prêts à durer. Euh, on rappelle, ça a été dit, hein, la grève à la partie en grévisse. C'est pour ça que dès demain, il euh, y a des assemblées générales qui se mettent en place. Mais on le sait, euh, par le passé aussi, demain, on rentre dans une seconde phase de ce conflit social. Ça veut dire que quand on rentre dans une reconductible, euh, on rentre avec un objectif c'est la qualité euh, c'est la gagne, donc demain on est prêt, enfin euh, on rentre pour durer. Euh, Néanmoins, alors on le dit depuis, euh, depuis quelques, on a hâte d'y être, ce que j'ai envie aussi de partager, c'est que demain on a, on a hâte d'y être, euh, et on le dit depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques jours, on ne veut pas s'intoxiquer entre nous, même au sein de notre union, on le dit, on vous parle. Voilà, les Chinois, les Chinois euh, reviennent sur 2019, ou ils sont sentis un peu seuls, à part avec les, les collègues de l'RATP, ou euh, par exemple l'Opéra. Mais il manquait un peu des secteurs. Et aujourd'hui, alors on verra demain dans les faits, hein, mais toutes les annonces qui sont faites, c'est qu'on peut déjà afficher que sur, le, sur la ligne de départ, mais notre conférence de presse le montre, euh, euh, il y a beaucoup plus de secteurs qui sont sur la ligne de départ sur le sujet de la reconductible qu'on l'était le 5 décembre 2019. Euh, on a hâte demain euh, que ça se concrétise et demain, euh, l'effet de la grève reconductible et du mouvement social qui va prendre une ampleur un peu plus importante va aider à converger. Les exemples, les exemples qui ont été à faciliter cette convergence des luttes euh, qui va se concrétiser euh, concrètement sur le terrain, mais qui a déjà commencé euh, on voit toutes les initiatives qui ont été faites ces derniers jours euh, enfin on a distribué, je n'arrive même plus à dire, c'est comme les milliards d'euros en fait on ne sait même plus des millions de, de, de tracts dans les gares euh, unitairement et là à la différence, euh, et j'en profite aussi pour lancer un, un avertissement au gouvernement euh, où on sent qu'il qu y a une grande faiblesse des autres salariés de ce pays, on en fait partie. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand on type des tracts dans les gares, c'est la température. Ça veut dire qu'on a, des fois, et on se construit des, des, des altercations avec euh, des usagers et usagères, et on sent la température. C'est un baromètre. Euh, là, on peut dire que bah, les, les distributions dans les gares, mais même dans d'autres endroits, mais bon, les gares, c'est où on y travaille, euh, et bah, elles ont sont plutôt très bien passé, et que ça s'est beaucoup multiplié, et ça montre bien que la fameuse opinion publique qu'on partie, euh, et bien évidemment elle, elle rejette cette réforme et elle est prête soit à rentrer dans la grève, soit à nous soutenir euh, dans, euh, dans, dans la grève reproductive qui va se sentir. Donc voilà moi ce que je voulais euh, partager euh, avec vous. Euh, je dis un petit mot euh, pour, euh, pour conclure. Vas-y, ouais, <rire> okay. non mais, vas-y, comment c'est choisi Ou ouais, ouais. l'inverse euh, non, simplement bah, pour remercier déjà les, les camarades qui sont présents, je pense que euh, leur, euh, ce qu'ils ont dit euh, témoigne en fait de, bah, de, de la détermination euh, de leur secteur, mais c'est aussi représentatif euh, de la détermination qu'on a sentie sur l'ensemble de ces journées de, de grève avec et de mobilisation, de manifestation à plusieurs millions de personnes dans la rue. Euh, on, on s'est habitué quelque part aussi à ce que le niveau de mobilisation des manifestations soit à la fois chaque fois historique ou d'un moment ça perd de son sens de dire historique mais ça rejoint ce qu'a dit Simon Duteil c'est à dire que euh, on sait que demain ce sera effectivement ce qu'on appelle un tsunami social euh, et ce tsunami social il est aussi le résultat de la politique de ce gouvernement euh, de euh, toujours favoriser les plus riches. Je pense qu'il faut reparler de cette question, la répartition des richesses, parce que c'est aussi quelque chose de fondamental. Quand on n'arrive plus à, à, à faire ses courses, quand on n'arrive plus à, finalement à avoir un, un travail accessible, qui ne soit pas immédiatement sanctionné quand on est au chômage par une diminution des indemnités, quand on n'a pas de perspectives et des conditions de travail qui se sont dégradées au fur et à mesure, et tout ça au profit euh, finalement des actionnaires, euh, à un moment donné, on dit stop. Et je pense que demain, ce sera un stop aussi euh, un peu plus général, mais qui est aussi cristallisé fondamentalement sur la question de la protection sociale et de, de la retraite. Et ce qui va avec, évidemment, c'est sur quoi aujourd'hui on joue au maximum, en tout cas on essaye de poser, qu'organisation syndicale, qu'organisation de travail des travailleurs, c'est de redonner de la confiance et de la confiance à ce qu'on peut appeler même notre camp social. Et ce qu'on pense, c'est que, et c'est notre objectif, c'est que ça déborde de partout. C'est qu'il y ait de l'auto-organisation, que les travailleurs puissent décider de la façon de, de continuer la mobilisation dans les jours qui vont venir, et que ce qui risque de se passer, parce qu'évidemment, on peut nous dire... Euh, il attend coûte que coûte la fin euh, et l'adoption parlementaire. Mais ce qui risque de se passer, c'est ce qu'on espère, c'est que la peur change de camp que la confiance qui va s'emparer du monde du travail soit tellement forte qu'en face ils se disent que là il est temps de faire un grand pas en arrière c'est le retrain. on peut répondre à quelques questions de, de, de la tribune et puis après on se sépare si vous voulez poser des questions spécifiques sur les secteurs ou sur ce là C'est comme ça, ça vous, ça vous va Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui dans les euh, oui, je peux vous dire quelques mots de ce qui se passe dans l'éducation. Je ne suis pas là pour l'éducation. Mais euh, je peux vous dire, par l'éducation, euh, c'est aussi quelque chose qui est assez extraordinaire. Ce que vous aurez dit, les, les, les camarades, le, la camarade de l'éducation, c'est que c'est euh, une, une mobilisation extraordinaire parce que là, on a des appels qu'on n'a jamais vus. Qu'on n'a jamais vus depuis peut-être 2003. Pour l'éducation, il y a eu euh, des appels forts en, en 2019. Il y a eu des endroits où il y a eu des mobilisations très fortes en 2019 hein, sur euh, sur le milieu le secteur de l'éducation. Mais euh, depuis 2003, on avait rarement vu autant d'appels à la reconductible euh, qui, qui pouvaient exister. Et on a, ah, moi, je jamais vu en termes d'organisation d'organisation qui s'y. Euh, je pense à des appels comme celui de Paris, comme celui des Bouches-du-Rhône. Il me semble aussi en Loire-Atlantique. Euh, sans dire de bêtises. Ça, c'est des appels départementaux. Samedi, il y a eu un appel national de l'éducation, signé par quasiment toutes les organisations syndicales et des assemblées générales qui puissent discuter, y compris de la grève reconductible. Ça ne dit pas « il faut », ça dit « discutez-en ». Et ça va dans le sens de ce que nous, on souhaite. C'est une réappropriation par, euh, par le maximum de personnes. Des choses, voilà. Donc, euh, ça devrait être assez important et impressionnant. Et ce qui va se passer... Évidemment, il y a toute une zone qui reprend aujourd'hui, la zone C, hein, euh, qui, considère, qui sert deux de grandes académies, euh, l'Occitanie et, euh, et, euh, et la région parisienne de France. des centaines de milliers de personnes qui euh, viennent de reprendre et où il y aura grève dès demain. Mais dans les autres académies qui ont repris la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu un travail syndical et intersyndical assez fort.